organiser correctement ces journées, quel logiciel utiliser, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les ambitieux du web, j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour un logiciel qui va vous aider à organiser votre journée euh, c'est une question que je me suis posée euh, depuis un moment j'ai testé plusieurs logiciels j'ai commencé avec trello ensuite j'ai testé avec asana je parle du pas du logiciel sportif hein, je parle du logiciel d'organisation euh, notion ne m'a jamais rien dit et donc euh, en discutant avec une copine elle m'a dit qu'elle l'utilisait avec son équipe ClickUp. Donc, j'ai euh, attendu longtemps. Oui, en fait, je ne me suis pas mis à ClickUp de suite. Et euh, dimanche, j'étais en train de euh, me dire, ben bah, voilà, il faut peut-être que tu organises ta journée. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a aussi des processus qui se dupliquent tous les mois. Par exemple, lorsqu'on fait un lancement orchestré, ben, c'est une suite d'étapes logiques à appliquer, je vous le dis souvent. Euh, et en fait, avec le ClickUp, je vais pouvoir vous montrer, on peut créer tout un processus et le dupliquer à chaque fois. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé d'utiliser Click up. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais quand même prendre quelques petites minutes pour me présenter, même pas une hein, je vous assure, donc je suis Izzy Katala, je suis consultante en personal branding et en inbound marketing, on dit également internet stratégiste, euh, j'ai une agence de communication depuis 2017, un centre de formation depuis euh, janvier, euh, janvier 2020 et Caliop, euh, certifié Calliope depuis le mois de mai, donc euh, mes formations rentrent dans le cadre CPF et euh, et des opcos, il y a 11 opcos actuellement donc c'est une belle victoire en tout cas pour moi et donc j'essaie de faire des vidéos pour vous aider à vous aussi développer votre entreprise grâce à internet l'organisation c'est la clé de la réussite euh, c'est pour ça que mon petit logo qui n'est pas ici mais que vous pouvez voir juste ici voyez, Vous c'est une petite madame carrée. et bien tout simplement euh, l'organisation c'est quelque chose qui est important pour moi par contre, lorsqu'une entreprise débute, mais surtout quand elle grandit euh, et que vous vous retrouvez à ne plus être seul, à devoir tout gérer. Euh, actuellement, on est deux. Euh, prochainement, il y aura deux personnes en plus. que euh, Une, je suis en train de chercher. Euh, L'autre, euh, on, on devait voir normalement, on devait changer complètement. Je, je l'apprends, mais elle devait faire une période d'essai. Euh, il se trouve qu'elle a attrapé le Covid. Non, le Covid n'a pas disparu. Bref, il me faut un logiciel qui va me permettre de, moi, mettre tout ce qu'il y a à faire et ensuite permettre à chaque personne de faire son travail plus euh, avoir une vue panoramique de choses que je vais pouvoir déléguer. Jusqu'à présent, je fais tous mes lancements seuls. Actuellement, euh, je suis en plein lancement de Énergiston Facebook, qui est une formation qui va vous aider donc à développer votre Facebook comme Facebook l'entend et avec des, des, vraiment des étapes spécifiques pour vous permettre de développer votre entreprise grâce à Facebook. Eh bien, ces lancements, je les fais toute seule. Euh, tout ce qui est CPF aujourd'hui, je le fais toute seule. Euh, donc, à un moment, à un moment donné, comme on dit chez nous, eh bien, il faut s'entourer. Donc, j'ai testé hier le logiciel ClickUp. Je vous en ai fait un petit tuto, donc on va directement passer sur mon ordinateur. Nous voici donc sur le logiciel ClickUp euh, qui m'a été recommandé. Euh, donc, euh, bah, on va tout simplement le tester et regarder comment je peux l'utiliser pour mon entreprise. Donc, on va tout d'abord accepter tous les cookies. Alors, c'est un logiciel qui est en anglais. Vous voyez que j'ai fait tout simplement un petit clic droit sur mon ordinateur et je l'ai traduit en français. Si vous utilisez Safari ou Apple, vous allez également trouver comment faire. Donc, on va d'abord faire un petit tour de ClickUp. C'est un logiciel que je n'utilise pas du tout. Je n'ai aucun logiciel actuellement pour euh, m'aider à gérer et organiser mon activité. Je fais tout avec des tableaux que vous voyez souvent dans mes vidéos et, euh, et ma petite tête, tout simplement. Donc, ClickUp, qu'est-ce que c'est exactement On va regarder. Donc, ça permet de hop, euh, décomposer un projet, toute taille de projet. Ça permet donc ici... Euh, d'avoir un tableau blanc. Ici, ça permet de créer des documents et de les partager avec une équipe. Ça permet d'avoir un tableau de bord avec un visuel des progressions. Euh, Suivez le travail par rapport à une stratégie et des objectifs mesurables. Ça aussi, ça va être plutôt bien. discuter Donc, il y a une plateforme en interne, un chat en interne qui permet de discuter avec tous les membres de l'équipe. S'il euh, y a plus d'informations, je ne sais pas si c'est ce qui est là. Ça, c'est produit, ça, c'est plateforme. Donc, il y a des modèles. Il y a des intégrations possibles, il y a différentes vues. Donc, on peut faire soit une vue agenda, soit une vue liste, euh, soit une vue colonne, comme le fait Trello. Euh, des automatisations, mettre votre travail en routine, en autopilote. Hiérarchie des tâches, envoyer des grandes photos, etc. Et on va regarder ce qu'il y a ici. Donc, voilà comment se présente le logiciel. Nous, on va tout simplement, dans un premier temps, tester la partie gratuite. Et si je dois... Euh, par la suite, passer à la partie payante, et eh bien, tout simplement, je referai un nouveau tuto. Mais je ne passerai à la partie payante réellement que euh, si, ce, si ce logiciel me plaît. Je cherche vraiment un logiciel d'organisation actuellement, comme je vous l'ai dit. Donc là, vous voyez, il y a des modèles, il y a des automatisations. On peut euh, attribuer des tâches, faire des intégrations. Ici, justement, c'est les collaborations, donc une couleur qui fait quoi et comment des fois, en fonction de certains projets, certaines tâches dépendent d'autres personnes. Donc là, on peut créer des documents à partager, par exemple des textes qui ont été corrigés, vérifiés. Il y a un petit tableau de bord au niveau des statistiques. Et j'avoue que c'est ça qui me fait vraiment euh, envie, parce que je suis très visuelle. Et j'aime quand c'est propre. Euh, vu de la charge de travail, les objectifs, les jalons. Alors, on va découvrir ça, hein. La gestion du temps simplifié, oui, lorsque vous avez des collaborateurs, surtout des freelances, vous pouvez leur demander de chronométrer le temps qu'ils ont passé sur chaque tâche. Et euh, ça vous permet d'avoir un indicateur pour les fois d'après. Les rapports aussi des suivis en fonction des tâches que chaque personne a à faire. Et voilà, donc là, c'est un petit rappel de tout ce qu'on peut faire. Comme je vous dis, on va, on va vraiment découvrir tout ça ensemble. Très bien. Ensuite, alors, tarification, donc apprendre, qu'est-ce qu'il y a à apprendre euh, apparemment, il y a donc une petite université euh, qui vous permet de l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, tout doit être en anglais. Donc, on va commencer comme ça. Par contre, je crois que euh, les formations ne sont qu'à partir du modèle payant. 15 modèles gratuits d'évaluation de performance des employés. Donc, ça, c'est gratuit. Donc, ça, c'est un blog. Vous voyez, il y a un petit blog. Et quand je vais donc ici sur tarification, et donc, c'est ce que je vous disais. Ici, on a... Tout le détail, je vais le mettre en français. Très bien. On accepte encore. Il faudrait, faudrait qu'ils retiennent hein, d'accepter les cookies qu'on ne soit pas obligés d'en à chaque fois. Donc, la meilleure solution de travail au meilleur prix. Ici, donc, vous avez 100% libre, c'est ce que je vais tester aujourd'hui. Donc Il y a 100 mégas de stockage, euh, taille des tâches en ligne limitée. Vous avez ici euh, membres euh, illimité des... dans le forfait gratuit, c'est-à-dire que je peux ajouter des collaborateurs en illimité. Ça va être limité donc à ça, mais bon, je peux rajouter autant de collab... aux collaborateurs que je veux. Authentification à deux facteurs, c'est moi qui n'ai pas lu. Documents collaboratifs, euh, tableau blanc, chat. Donc ça, c'est vraiment hein, ce qui m'intéresse, d'avoir un chat en interne pour discuter avec mes collaborateurs. Ici email dans ClickUp, donc je vais pouvoir mettre un euh, lecteur d'email ici. Gestion des sprints, je ne sais pas ce que c'est. Euh, ah oui, gestion des sprints, c'est-à-dire qu'il faut aller plus vite peut-être, sprinter. Suivi en temps euh, natif, donc on sait exactement en temps réel qui a fait quoi. Dès que la personne valide, ben on le sait. Enregistrement vidéo euh, intégré à l'application, on peut envoyer une vidéo. Euh, dans ClickUp pour ses collaborateurs pour montrer ben voilà il faut faire ça il faut faire ça ou motiver les mondes ou demander un suivi etc et là on a donc une assistante assistance et ici donc il va y avoir euh, plusieurs petites choses en plus donc tout ça euh... donc c'est la même chose que dans le free sauf qu'en fait ben, c'est en stockage illimité intégration illimitée Tableau de bord illimité, euh, invité aux automatisations, diagramme de Gantt. Alors ça, c'est un autre diagramme. Alors tableau, ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors euh, diagramme de Gantt, euh, champ personnalisé illimité, équipe, objectif du portefeuille, vue d'ensemble, gestion des réseaux et rapport agile. Très bien. Et donc, vous voyez, plus on va et plus il y a de choses. Ici, il y a euh, le SEO. Ensuite, ici, il y a tout ça, c'est pareil, hein, équipe illimitée, euh, partage public avancé, automatisation avancée, euh, fonctionnalité avancée. Comme je vous dis, je vais commencer avec celui-ci aujourd'hui. Et si je vois que je suis restreinte sur certaines choses, de toute façon, je pense que rapidement, je vous montrerai ici, puisque euh, ne serait-ce qu'au niveau du stockage, euh, ça va être un petit peu problématique. Et je pense que très rapidement, je vous montrerai ici. Mais on va commencer, comme je vous dis, vraiment avec cette version-là. Et on va tout simplement s'inscrire. Donc ici, je vais d'abord rentrer mon adresse mail, qui est l'adresse que vous connaissez, et on va tout simplement obtenir ClickUp. Ici, donc, mon nom complet, et ici, un mot de passe. Cocher pour accepter de recevoir des mails avec plaisir, cocher pour accepter les conditions toujours avec plaisir, et j'adore quand on me dit jouer avec. Donc là, je vais recevoir un message de validation, donc je vais enregistrer le code ici, et donc, je viens de recevoir un message, je vais donc sur ma messagerie, sur mon autre écran. Alors, je vois qu'ici, on m'a rajouté un petit texte qui était en anglais à la base. Euh, il a détecté que j'étais française et il me demande si je vais mettre ClickUp en français. Mais bien sûr, euh, donc changer maintenant. Et apparemment, ClickUp est en français et ça, c'est juste absolument royal. Voilà, parfait. Donc, bienvenue. Euh, notre mission est de vous rendre plus productif. Cela me prendra qu'une minute. Eh bien, faisons le petit test. Nommez votre espace de travail. Mais pourquoi pas Allez. Par contre, on va pas marquer les hein. On va être un peu moins corporate. Personnaliser l'avatar de votre environnement de travail. Donc ici, par exemple, je pourrais aller chercher un logo. Voilà, donc j'ai choisi une couleur, j'ai choisi un espace. Alors, il faudrait que je le refasse avec un fond noir. Ce serait plus joli. On continue. Choisissez votre couleur préférée, vous bien sûr. Je suis satisfaite. c'est un peu orange, mais on va faire comme ça. Combien de personnes allez-vous travailler Alors, on devrait être ouais, 2 à 5, c'est correct. Euh, comment voulez-vous commencer à utiliser ClickUp C'est très bien. Comment avez-vous entendu parler de Clickhug Eh bien, c'est tout simplement c'est un podcast. Saisissez les personnes à rejoindre votre environnement. Euh, pour l'instant, j'ai pas toutes les adresses mail, mais on pourrait rajouter, par exemple. Utilisez-vous l'une de ces applications Zoom. Voulez-vous importer des tâches Non, non, non, on va laisser comme ça. C'est fait maintenant. Allez changer le monde. J'adore quand on parle comme ça. C'est en train de changer. On me demande le fameux code que je n'ai pas rempli tout à l'heure parce qu'en fait, ça m'a tout changé quand je suis passée en français. Alors, ça s'arrête de mettre le même code. Hein. Vous allez recevoir le vôtre. Très bien. Nous voilà donc dans l'interface de Kup. Choisissez la configuration qui correspond le mieux à vos besoins. Vous pourrez le personnaliser par la suite. Simple. Intermédiaire avancé. J'ai toujours tendance à choisir les trucs avancés. Alors que je connais même pas le logiciel. Euh, liste, tableau, document, calendrier, box, intégration, tableau blanc et Gantt. Ben, moi, ça me barre. Je vous dis, je choisis toujours les trucs les plus avancés. J'adore être challenger. Euh, en plus, je veux vraiment le, le diagramme de Gantt. donc euh, Démarrer. Après, il y a commencé à zéro. Ça aurait peut-être été plutôt pas mal euh, de commencer à zéro. Alors, commencez. Faites-vous aider par un professionnel. Euh, faites une visite produit. Frappez le sol avec des modèles. Utilisez un environnement de travail et de démonstration. Apprenez à utiliser ClickUp. Euh, découvrez ClickUp en l'utilisant. Euh, donc, apparemment. Donc, ça, c'est affaires, projet. et... Euh, OK. Donc, par exemple, si je fais calendrier... Donc, voilà, là, ça pourrait être les tâches que j'ai à préparer. Donc, ça, on est donc actuellement, on est 13. Euh, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est dire que demain, je dois envoyer un mail. Je sais qu'il y a des catégories aussi. Donc là, par exemple, cet email, on va, va d'abord faire toute la liste des choses que j'ai à faire. Donc, par exemple, vous voyez, ici, j'ai euh, des mails, j'ai des posts, j'ai un post à faire par jour, post euh, réseau social, et j'ai également un j'ai également un post Instagram. Ça, ça dit tout ce que j'ai à faire par jour. Bon, un nouvel espace. Et il euh, y a des modèles ici modèle CRM, employé, even, compagnie, agence. Donc là, vous allez pouvoir vraiment choisir tous les différents types de modèles. Ce que je vous propose moi, c'est de faire quelques tests et ensuite de revenir vous expliquer euh, ce que j'ai fait. Puisque moi, ce que j'avais vu, c'était euh, beaucoup plus simple que ça. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, c'est peut-être de partir sur un nouvel espace. On va tester. Hein. Euh, on va marquer test d'ailleurs. Suivant. Euh, couleur de l'espace. On va rester là-dedans. Et on va choisir un petit... Allez, hop, quelque chose d'un peu tranquille. Suivant. Environnement, euh, OK. OK, on va tester, je supprimerai après. Hein. Euh, OK, donc suivi du temps, champ personnalisé, assigné, OK. Paramètres par défaut de la vue. Donc liste, moi j'ai le calendrier. Euh, plan, je suis pas sûr. Activité, oui. gant oui. Tableur, euh, pourquoi pas. Charge de travail, pourquoi pas Carte mentale, non, j'aime pas ça. Et échéancier, oui. Allez, examiner. OK, donc là, c'est un petit résumé et on va donc créer. Voilà, donc là, normalement, on est sur un espace qui me permettrait de créer l'ensemble des tâches. Et voilà, donc on va créer toutes les tâches dont j'ai besoin. Donc, par exemple, je pourrais marquer 4 euh, mails de relance. Mail énergiste en Facebook. Et donc là, euh, échéance. Donc échéance. Enregistrer. Et donc si je vais ici, je vais pouvoir le modifier. C'est pas ça. Ici, on va rajouter une échéance. Parfait. Et donc l'échéance, c'est... Il faudrait que ce soit pour demain. Terminé. Voilà. Donc, assigné, bah, c'est assigné à moi. Très bien. Et ça, c'est prioritaire. Voilà. Je pense qu'on commence à être bon. Ici, donc, par exemple, je dois faire euh, programmer post semaine 14-11. Et c'est là, enregistrer. Et ensuite, on a Vidéo, on peut marquer ici YouTube. C'est là que vous allez voir, où c'est vraiment, vraiment super super agréable. On va continuer sur YouTube, parce que c'est là que vous allez voir vraiment à quel point c'est bien. Ici, vous allez pouvoir assigner donc, que c'est à moi. Et ici, donc, les vidéos YouTube doivent être prêtes pour jeudi, puisque je sors normalement une vidéo tous les jeudis. Euh, il faudrait par la suite que j'en sorte aussi. Idéalement, ce serait le lundi, parce que j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'interactions le lundi. Bref, terminé. Ici, donc, vous voyez, c'est marqué pour jeudi. La priorité, elle est moyenne. Et là, on va rentrer, justement, dans l'espace YouTube. Parce que, vous voyez, pour YouTube, eh bien, euh, ici, je pourrais marquer « Rajouter des sous-tâches ». Donc, là, j'ai quatre... Si, alors, déjà ici. Donc, en fait, je dois programmer quatre vidéos. Donc, « Programmer ». Donc, ces quatre vidéos, par exemple, ici, dans les vidéos, on a tuto, « Tuto qui clique up ». Ici, on rajoute euh, des tâches. Donc ici, par exemple, je vais pouvoir ajouter toutes les sous-tâches. Donc ici, ce sera tourner, par exemple, monter vidéo. Clique, hop. Voilà, là, vous voyez, j'ai toutes les tâches et toutes ces tâches viennent de mettre assignées. Donc, l'avantage, c'est que je sais maintenant, dans ma liste des choses à faire, euh, ici, je pourrais ajouter une sous-checklist, donc là, c'est les tâches, et je pourrais me rajouter une checklist euh, de choses à faire, et je pourrais éventuellement, en plus ici, rajouter une, une pièce jointe. Par exemple, si une personne a déjà corrigé le texte, si c'est une autre personne, par exemple, qui fait le montage et une autre personne qui fait l'optimisation au niveau des réseaux sociaux, eh bien, euh, ça va permettre justement d'avoir cette liste de tâches. Donc là, regardez, j'ai ici euh, une personne qui peut le voir. Je, ça a été écrit aujourd'hui. Ici, je peux lancer le suivi du temps, c'est-à-dire démarrer le temps que je vais consacrer, par exemple, au tournage et au montage de chaque vidéo. Donc là, on est sur une tâche. Donc ici, les tâches, comme je vous dis, c'est réaliser quatre vidéos. Et donc avec un tuto par mois. Donc si je sors ici, hop vous voyez ici que j'ai un système pour revenir à chacune des tâches. Ici, vous voyez que j'ai euh, YouTube, que j'ai ici réalisé des posts, Et ici, par exemple, je pourrais rajouter euh, lancement. Le prochain programme que je vais lancer, ce sera... Je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que c'est un nouveau programme. Donc ça, c'est le prochain programme que je vais lancer. Donc, et là, soit je le mets ici dans la liste, mais ça pourrait être euh, un projet complet là c'est un lancement donc ça veut dire qu'il y a des vidéos de promotion et je pourrais tout simplement aller ici et faire toute la liste des tâches ou créer carrément euh, un projet qui s'appellerait euh, lancement parce que là c'est tout est à créer et avec toutes les tâches euh, tourner les, les vidéos euh, faire les photos faire les montages programmer faire la page de vente page de capture page intermédiaire etc etc et donc là ici donc on a la liste classique il n'y a pas beaucoup de tâches pour l'instant. Mais euh, donc ici, poster, je n'ai pas mis de tâches. Mais je pourrais dire que voilà, j'ai jusqu'à ici pour poster. Et ensuite, euh, je pourrais programmer tous mes lancements. Faire tout, toutes les tâches qui sont à faire et prendre le temps de décortiquer chacune des tâches. Et ensuite, donc là, c'est la liste à faire. Ici, on a euh, cette liste-là, mais qui est en mode tableau. Donc, ça, c'est à faire. Et ici, c'est terminé. Je pourrais. Ici, modifier le nom, euh, renommer la liste des tâches à faire. Parce qu'ici, comme vous l'avez vu, on est dans cette liste qui est une liste dans le test. Mais je pourrais avoir plusieurs espaces avec plusieurs tâches sur plusieurs projets assignés et tout serait ici. Ici, par exemple, j'ai fait une liste qui s'appelle test. Mais je pourrais renommer cette liste et faire tout simplement euh, lancement tel produit et ou lancement telle offre. et programmer tout ce qu'il doit y avoir dans un lancement. Et l'avantage aussi en faisant ça au niveau d'un lancement, c'est que tu, on peut par la suite si, dupliquer. Quand vous avez toutes les étapes, par exemple, faire un lancement simple, un lancement orchestré, un nouveau programme, un nouveau produit, euh, et bien vous avez un protocole. Hein, chaque chose doit être faite en temps et en heure. Et bien par la suite, vous allez pouvoir dupliquer euh, toutes les étapes pour un nouveau lancement. Ce que j'aime beaucoup aussi, donc là on revient dans la liste et on a l'option calendrier, alors c'est pour ça hein, que j'ai pris euh, ClickUp et par rapport aussi à Gantt, donc là vous avez toutes mes étapes, j'en ai mis que trois, je débute, et ici vous avez donc euh, les tâches en version Gantt, c'est-à-dire euh, on peut les faire en plus grand je crois, parce que là je suis sur sur tout un mois, voilà, donc là je suis passée en statut mois et jour, et là vous voyez ce serait toutes les tâches que j'ai à faire pour cette semaine euh, toutes les tâches, les miennes et celles des autres. Et ici, je pourrais cliquer en mettant que les tâches qui sont assignées à moi-même. Et je pourrais mettre aussi ici, vous voyez qu'il y en a une qui a disparu. Et si je fais toutes les tâches ici, eh bien, j'ai euh, toutes les tâches qui apparaissent, même celles qui ne me sont pas assignées. Vous avez l'échancier ici, donc c'est classé par urgence. Vous voyez, donc euh, ça, ça, ça, ça, c'est tout ce qui doit être fait. Et ensuite, l'activité, pour l'instant, il n'y en aura pas puisque je n'ai pas cocher les cases que je devais faire. Ici, vous voyez qu'on a la charge de travail. Euh, ici, j'ai aucune tâche à réaliser. Ici, j'ai une tâche. Et ici, j'ai encore une tâche à réaliser. Et ensuite, on a euh, la version tableur, c'est la version qui sera normalement imprimable. Vous voyez, avec toutes les tâches, ce qui doit être fait, etc. etc. Quand on revient à la liste des tâches à laquelle vous pouvez accéder par ici ou, bien sûr, euh, par le calendrier. Quelle que soit la façon dont vous affichez après, pour que ce soit juste confortable pour vous, eh bien vous avez juste à cliquer sur cette tâche. On re-rentre à l'intérieur de la tâche. Et quand elle est faite, il vous suffit tout simplement de cocher ici, marquer comme complété. Et là, vous allez voir que ça va envoyer un mail, euh, une notification à tout le monde. Et on va voir que dans le tableau, ça a été rempli. Hop, quand on ressort, vous voyez ici, la tâche n'est plus dans le tableau. Et par contre, quand on va dans la liste des tâches, effectivement, vous voyez que tout, dans toutes ces tâches, cette tâche a été faite. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile. Ici, voilà, vous avez toutes les tâches. Voilà, toutes les tâches qui restent à faire. En fait, ça enlève de la charge mentale, qu'à partir du moment où vous l'avez fait, vous cliquez sur cocher et c'est fini. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Alors, ClickUp », c'est vraiment, vraiment. Euh, beaucoup plus que ça, mais je vous avoue que pour l'instant, c'est vraiment ce que je vais utiliser. Vous avez ici donc le tableau de bord euh, de tout ce que vous voulez faire en privé, puisque ici c'était l'espace commun, ici c'est l'espace personnel. Vous voyez qu'il y a une des choses qui était marquée qui n'est pas notée. Et ici, euh, vous avez documents, puisque vous avez la possibilité de créer des documents et de les, oui, ici, en cliquant sur « Créer un document ». Vous allez pouvoir créer un document qui sera à l'intérieur et que vous allez pouvoir partager avec l'ensemble de votre équipe. Donc, ici, vous allez pouvoir ajouter des icônes, rajouter une couverture, faire un truc un peu beau, un peu pas beau. Mais au moins, vous avez tout ici. Et ça évite de dire à ah, quelqu'un, « Va chercher le texte que j'ai mis sur le Drive. Va chercher le texte que j'ai mis ailleurs. » Donc là, c'est toutes les vues que vous pouvez avoir. Euh, avec les échéanciers, on a déjà vu tout ça. Et en fait, ici, quand on va aller dans paramètres, vous allez pouvoir euh, afficher les éléments qui sont archivés, c'est-à-dire toutes les tâches qui ont déjà été faites, développer euh, tous les documents. Ici, la taille et le style, vous pouvez modifier un petit peu euh, les apparences. Et euh, donc là, c'est parce que vous pouvez vous voyez, changer un petit peu le style. J'aime beaucoup quand c'est en son comme ça. Vous pouvez réduire cet, cet espace-là et ensuite, vous avez ici, vous pouvez euh, épingler des favoris. Donc ça, ce sera à vous de le voir. Vous verrez ici, en cliquant, on a la possibilité de... Euh, donc, partage, vous avez... Donc ça, c'est le menu accueil, on va y aller tranquille. Et ensuite, partage, ici, vous avez un petit raccourci qui vous permet donc soit de renommer, soit d'ajouter euh, à l'intérieur des tâches, soit de convertir... Hop, convertir en list ou convertir en tâche ça c'est quand vous avez mis des choses à l'intérieur de dupliquer aussi je vous le dis quand il y a des tâches vous allez pouvoir créer des processus complet et vous n'aurez plus qu'à les garder quelque part, à dupliquer. Et là, c'est là que c'est vraiment magique parce que vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Euh, dupliquer, donc c'est ce que je vous disais ici, vous allez pouvoir dupliquer une tâche, vous allez pouvoir envoyer la tâche par mail. Euh, quand vous venez de créer une tâche, vous savez, vos collaborateurs ne sont pas toujours sur le logiciel, il suffit d'envoyer tout simplement par mail. Euh, fusionner, quand vous avez plusieurs tâches que vous voulez mettre en même temps. Euh, déplacer, ici, euh, dépendance, dépendance, euh, voilà, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est quand on veut faire, euh... voilà, en attente, bloqué ou tâche. Vous allez pouvoir euh, mettre des tâches en attente. Par exemple, s'il y a un projet qui est avorté, et euh, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir le noter ici. Je pense qu'on a tout fait sur ce logiciel. En tout cas, comme je le dis, moi, dans un premier temps, je vais vraiment l'utiliser pour la gestion des tâches et la mise en place de processus. Euh, vraiment créer des processus complets étape par étape avec marquer jour 1, jour 2, jour 3 et créer des blocs complets pour ça. Par exemple, quand je fais une relance d'un une lance, une lance un lancement d'un produit initial, quand je fais une relance d'un produit, euh, quand je fais juste une petite offre promotionnelle. Alors, je ne fais jamais des promotions, hein, je ne baisse jamais mes tarifs. Par contre, je fais des packages qui permettent d'avoir pour le même prix d'un seul produit, d'avoir plusieurs produits. Euh, je pense qu'on a fait absolument tout. tout ce qui est autant... bon, vous avez compris que s'il n'y avait pas de caméra, c'était parce que c'était dimanche et que le dimanche, je ne me maquille pas. Non, s'il n'y a pas d'événement spécifique, je ne me maquille pas le dimanche. Peut-être que c'est votre cas aussi. Euh, donc, vous avez vu mon initiation à ClickUp. C'est vraiment un logiciel qui est facile. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile, pour être franche. Mais qui a l'air plutôt intéressant parce que euh, quand j'expliquais ça à ma copine ce matin, qui m'a d'ailleurs lancé un très gros challenge, euh, elle me dit « Mais il faut que je te montre 2-3 trucs en plus. Tu vas voir, ça va être encore plus génial. » Donc, je pense que si vous êtes, si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Je vais faire une, une formation ClickUp vraiment vraiment plus avancée, qui ne sera pas juste sur l'organisation de vos journées et le partage des tâches. Apparemment on peut faire beaucoup plus de choses, on peut préparer des posts sur les réseaux sociaux, etc. Je ne demande qu'à voir. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, mettez-moi un commentaire dessus en disant, euh, par exemple, je sais pas, mettez-moi juste ClickUp. <rire> euh, je vous ai mis normalement aussi un lien dessous pour vous permettre de tester ClickUp. Vous l'avez vu, c'est gratuit, j'utilise la version gratuite je vous dis l'organisation c'est vraiment la clé de tout ce que vous allez vouloir lancer parce que dès qu'on euh, qu perd cette organisation et eh bien on finit par avoir 7, 8, 9 projets en cours ou des bébés projets en cours et en fait on se perd et on n'avance pas sur les projets principaux quand ils sont écrits ça reste voilà donc si vous avez aimé cette vidéo mettez moi un petit like et euh, si vous avez des questions vous me les mettez dans les commentaires et en ce qui concerne le challenge de ma copine vous l'aurez normalement la semaine prochaine Elle m'a challengé pour que je fasse un vlog Donc j'ai commencé Là j'ai une caméra qui est ici qui est en train de tourner D'ailleurs qui montre que je ne me tiens pas droite euh, Donc il y a une caméra qui est en train de tourner Et je vais filmer toute ma journée évidemment je vais vous en faire un condensé Pour vous permettre de euh, voir en fait euh, le mode de vie d'une entrepreneuse et également aussi pour me permettre de voir aussi le temps que je consacre à certaines choses et partager un petit peu plus euh, avec vous aussi puisque il euh, y a plein de choses qui se passent en ce moment, on m'a proposé une collaboration etc. Ça arrive, vous allez tout savoir. Je vais en parler de toute façon dans euh, la vidéo. Je, dis, je fais un sympa, parce qu'en fait, il y a une caméra qui filme ici, ça va être un petit accéléré de cette journée. Comme ça, vous voyez que c'est fait en direct. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous prépare un autre gros tuto dans deux semaines sur Calendly cette fois-ci. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous